Tous ça à retrouve pour une nouvelle vidéo avec Hydrolien. Salut ton. Et du coup moi je joue les chinois et tu as choisi qui toi Hydrolien euh, j'ai choisi les germaniques, Frédéric 2. Euh, et du coup moi j'ai les soldats avec masse et les samouraïs en Ah non d'accord, j'ai les samouraïs comme unité spéciale <rire> et je commence avec la roue et la pêche. Toi t'as quoi Moi j'ai les Panzer donc c'est vraiment super loin qui sont qui remplacent ces chars d'assaut et qui font plus 50% contre unités blindées ça a l'air un peu plus stylé ah bah, ah bah incroyable mes unités on a déjà fait un petit test au début et mes unités n'ont pas apparu au même endroit et du coup je vois la zone à laquelle je voulais installer ma ville Aha. alors que je ne la voyais pas avant d'accord moi bah ouais, j'ai fini mon tour un peu du à coup à on j'en hein. simultané et on ne yep. s'est pas découvert, et pour l'instant, je vois rien. Peu euh, peu mais moi, je te vois dans la liste des personnages. Oui, moi aussi. Et je vois du coup que tu n'as oh, pas construit ta construit ville, puisque tu as 11 points. Ah non, c'est moi qui ai 11 points. Toi, tu as construit ta ville. Et Berlin a, fondé, ouais. a été fondé Waouh, wow, il m'a enfermé. Berlin, c'est toi ça Ah oui, tu as yep. points. On va ce que as fait. Euh, J'ai fait une caserne. Est-ce que je vais faire une caserne ah, j'ai déjà l'élevage moi, ça c'est chouette. Euh, non, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je crois qu'Hydrolien, on a déjà fait des vidéos ensemble. Yep. Donc, euh, sont... vous devez pouvoir aller voir. Sur euh... ma chaîne ou alors sur ta chaîne sur si tu les achètes. Mais... Euh... Euh, moi je ne crois pas. Si j'ai peut-être fait des vidéos, je ne sais plus si je les ai publiées. Parce que je crois que j'avais des problèmes de son. Et du coup, on m'entendait très très mal. C'est possible. Là c'est bon, Et tout normalement, est réglé. maintenant, c'est réglé. Je s'en bien. Bon, voilà, l'avantage c'est qu'au début c'est très rapide. Hein. Ah non à d'autres civilisations euh, Pardon, je déplace mon éclaireur Je vais le mettre en mode auto Ouais, puis... ouais, ouais, ouais hmm, oh, C'est super long en fait, au début Normalement pas, j'ai mis mon bonhomme en mode auto Faut juste que j'appuie sur le bouton rouge hein. ah, Une oui, fois oui, qu'il oui, est oui, rouge parce oui, qu'il ouais. prend un moment... Moi je l'ai pas mis en mode auto au début Mais j'ai pas pensé, j'ai oublié mmh. qu'il y avait en mode auto en fait Pour moi c'est un vieux jeu Il a pas de mode auto Non, il y'a plein de mode auto sur ce truc là les bateaux tu peux leur dire de garder une zone Et toutes les unités d'ailleurs tu peux leur dire de garder une zone voilà. Et s'il une coup, unité ennemie le... qui arrive Ils se réveillent ça. Ou ils attaquent je sais plus euh, Moi je fais de l'élevage J'ai besoin de la maçonnerie hein. Appuie sur le bouton Appuie sur ouais, le bouton <rire> Ah là là. Oh, ouais j'ai déjà découvert tout Ah ouais mon île elle est minuscule en fait Et J'ai beaucoup de territoire euh, Côté euh... J'ai le Japon, mais du coup, mon île est minuscule. Côté je peux mettre deux villes dessus en fait. Deux, trois, trois normalement, Japon, je pas crois plus. Ouais, à peu près. Une en plus. bas, une au milieu, c'est plus utile. Et une en haut, euh, qui a plus de gaz de mer. Et après, tu prends des bateaux et, et c'est bon. Je crois que t'avais pris l'Empire du Milieu. Non, non t'as pris les Japonais D'accord. Non, non, j'ai pris les Japonais. Avais je crois que t'avais changé. Non, j'ai rien changé du tout. Non, je je pas de casier, on gars, on prend un après. Ce que j'aime bien en début de jeu c'est avoir l'esclavage, ça permet de booster la productivité des villes euh, c'était où l'esclavage Comment on fait ça des jeu Alors tu prends Comment la tech euh, travail du bronze, tout en ah, bas Ah ok faut ah, oui, Et après c'est dans les doctrines du... Ok ok, okay. j'ai pas du tout travail du bronze mais je connaissais plus du tout le jeu, enfin je connais plus du tout ce qu'il faut faire Non ouais. mais c'est pas grave hein J'ai plus que ce petit monton rouge moi hein. J'ai rien à faire de plus Moi j'ai un soldat qui a été blessé et d'ailleurs euh, toi Hydrolien t'es en difficulté bien plus haute que moi parce que je suis bien moins fort Euh la dernière fois qu'on a fait ça tu me battu ah, je me souviens Oui oui mais... Mais bon. J'espère que t'as oublié des trucs J'ai un peu grand chose dans le jeu hein. C'est pas ouf ça Moi j'enchaîne hein. Le désavantage c'est que bah du coup au début j'ai pas beaucoup d'espace à explorer quoi Euh t'as pas une galère non, t'as pas de galère dans tes bateaux. Fais un bateau-atelier ou une galère et va explorer partout. A mon avis, en Corée, y a, y a, en Corée, normalement, il y a deux très bonnes villes que tu peux faire. Une ouais, ouais, côtière, mais avec un bateau-atelier, je peux déplacer un colon non, non, il faut les galères. C'est la deuxième tech navale euh, tout en haut. Ok. Enfin, c'est proche, en quoi. Tour, hein. Je sais pas si jamais j'aurai une deuxième ville avant que t'aies une galère, par exemple. Ah, ok, ouais. En attente de votre tour. Mais oui, mais fais-moi jouer mon unité. On attend une autre civilisation C'est les IA, elles sont lentes Non mais en vrai il me donne... Il... Je sais pas ce qu'il fait, il me donne pas mon unité à jouer tout de suite Ouais bah le jeu a quand même des bugs, en même temps ça semble évident Il a quel âge le jeu Bah il... si ah, moi book, je trouve qu'il qu a pas quoi. beaucoup de bugs hein. Il a pas beaucoup de bugs pour, le... pour un jeu de l'époque Non vraiment il est très bien en soi mais... Il n'y a pas de raison en soi que les jeux soient plus bugés à une époque bah c'est quand même plus vieux, bah en même temps, le jeu a quand même des graphismes, ça va en rendre... vrai, ils sont potables Ouais moi j'aime bien, j'aimerais avoir des graphismes comme ça, ils sont généralement assez simples mais... Ouais sur Formico ce serait déjà mieux Parce que pour Il sur a Formico, des arbres qui dé, bougent, bougent, des arbres de couleurs différentes Et Là c'est une 3D hein, vraiment, c'est très léger les arbres qui bougent, tu fais pas gaffe, comme ça tu te dis pas oh les arbres bougent Mais en même temps, euh, ça rajoute ça, un, un plus une dans le au jeu, jeu quoi euh... ouais les petits animaux qui se déplacent, les... le fait que les troupes elles se déplacent un tout petit peu, enfin qu'elles bougent un tout petit peu quand elles bougent pas, en soi. Ouais, elles aussi... Bah, c'est bien, en soi. Ça, leur a dû... Ça a dû leur demander plein de travail. Rien que pour trouver les minerais, ils ont fait un travail de recherche pour obtenir des formes, des couleurs de minerais jolies qui leur... qui leur plaisent, qui ressemblent à des diamants, de l'or, du fer, de l'argent, de l'uranium et du pétrole. Et en soi, c'est juste des... Petites formes géométriques qui sont posées sur la carte, comme les cailloux. C'est pas le, ah, mais le meilleur stylé. exemple, mais. Mes préférés, c'est les Et pierres précieuses. J'y trouve trop trop belles. Ouais, elles sont pas mal. Hein. En vrai, tout est pas mal dans ce jeu. Regarde, pas incroyable, tout est pas mal. <rire> Alors. J'irais bien, je vais avoir besoin de. Non, j'ai déjà défriché la forêt. Euh, L'équitation, pourquoi pas? C'est beaucoup trop long, oh. je me développe. Ma ville elle est vraiment éclatée. J'ai un petit peu plus de points que toi. Parce que je dois avoir un tech de plus que toi. Vu que les miennes se débloquent plus vite. Ouais, il prend grave longtemps avant de dire euh, voici les unités qui ont besoin d'une de... action. Ouais, bah ouais, c'est possible. Hein. Mais bon, c'est pas mortellement grave. Hein. Je vais m'en sortir. Je m'installerai bien hein, en France, je sais pas exactement où. Peut-être là. Ça, j'aurais aussi ces ressources-là. Non, non tu un désavantage, C'est pas possible. Ça. Et j'aurai les chevaux. Le truc, c'est qu'il y a des territoires qui vont se recouper avec euh, le voisin. <rire> si je m'installe là, je vais perdre La blague. Ouais, ça arrive, hein. Oh, la galère. Le bateau. <rire> c'est une blague pas ouf. D'accord, j'ai compris. Elle était un peu vaseuse. Ah, je vais pas m'installer sur des cochons, je vais m'installer en... En province cotonne, bah sur cochons Bah non, il vaut mieux les exploiter autrement. Bah, et sais, je mettrais bien aussi une ville là. Ça, ça m'a l'air d'être un bon spot parce qu'on touche les poissons, les vaches, les services. Mais les bateaux ateliers, c'est super long à produire. 25 après, tours le bateau atelier. Ville, là, mais elle est moins bien. Pas... C'est une perte de temps. Hein, euh, ça gusteuse. dépend, à mon avis, c'est parce que t'as un marteau dans, dans la ville en question. Hein. Bah oui, euh, tu veux que j'ai quoi Bah euh, plus. Merci, j'aimerais bien aussi y avoir plus. Ce qui si me saoule, c'est que mon soldat va bah, se balade dans un endroit ça. minuscule, du coup. Comme ça, on passe à 4 de pop. Il fait Et des tours bon, sur lui-même. 4 de pop Eh ouais, y'a des gens, ils m'ont pas du hein. tout à 4 moi. J'ai déjà aménagé deux cases sur ma capitale. Et <rire> j'ai que ma capitale. Comment t'as un meilleur score que moi alors Tu m'expliques Est-ce que j'ai 2 ah, villes. j'ai pas l'agriculture <rire> J'ai 2 ah, villes, c'est pour ça, les Ah. Je vais te rattraper bientôt. Ouais. J'ai pas dit le contraire. Il <rire> y a des coquillages là. Je crois qu'une ville là et une ville plus bas c'est intéressant. Moi ouais, j'adore les musiques de ce jeu. Elles sont très très bien faites. Ouais. Elles vont très bien avec le jeu. Elles sont... du, du. Par contre il y a une musique un qui est pas libre de droit. Et qui est pas. Ah bah oui, là par contre. Ouais, qui bloque la ouais. vidéo. Mais je crois que YouTube est capable de retirer uniquement la musique. Ce que je trouve super. Ouais, maintenant fort. normalement. Ça prend du temps de traitement et pour un moment la vidéo est pas disponible. Mais bon. Euh. un guerrier pour l'instant. Et toi, tu vas aller explorer l'Espagne. Après, j'ai beaucoup de territoire pour m'agrandir dans le nord aussi. Ouais vie. moi aussi de ouf, dans le euh, nord Non, toi c'est tout à l'est, hein. tout à l'ouest hein. <rire> J'ai pas de nord ah. Bah t'as des provinces gelées mais... Disons que c'est pas le plus... Bah je les vois pas moi Tu les vois pas encore Bah tu les verras après Bah non vois rien, hein. juste oh, je vois rien Je fais que appuyer sur le bouton rouge de depuis le début moi <rire> enfin, On est pas très loin de ça quoi D'accord est qu'il y a du vin chez moi ouais Papa notre connaîtra et... la paix Est-ce que tu connais ah. Ashoka Je connais personne, je vais pas balader en fait, j'ai pas de galère donc je peux pas me balader. Facilement. Tu connais même pas les Chinois Je connais personne. Normalement les Chinois ils sont juste de l'autre côté de l'eau mais. Ouais, je les connais quand même, ok bah, ok proches, moi. je te crois. Moi je connais plein de gens parce que je les gens ils se baladent jusqu'à moi. moi. Ouais mais ouais, t'as c'est facile de se balader jusqu'à toi. Ouais ouais c'est vrai. Ouais, les gens ils ont beau se balader euh, euh, ils pas, ne pas trouvent quoi, pas, hein. fait, pas un... Parfait Je vais me mettre là ou là Je t'attends beaucoup hein Là je crois <rire> puis mes villes ouais. elles se développent quand même pas mal ah elles bon sont pas mauvaises, je crois que j'ai pas trop fait de la merde niveau des villes Je crois que j'ai quand même fait un peu de la merde euh, Je suis pas, pas du tout certain de comment elles sont bien et tout mais on verra bien bah, l'important au début c'est qu'elles aient un peu de nourriture pour pouvoir se développer. Idéalement, des gros gros bonus de bout de nourriture à 4 ou 5. Et après, le reste euh, ça vient avec en son dedans. Ouais, je veux bien voir. Ah, J'ai 5 de pop. Euh... On de va... pop comme tu dis. Ah, je pas. Pourquoi la caserne elle coûte beaucoup moins Chelou. On va quand même la faire Le truc c'est que si ma population remonte Bon on avisera sur le moment Ah j'ai pas la maçonnerie Je retrouve un peu Je... les mécaniques du jeu <rire> oh, non, non. Bon pour l'instant on va donner l'accès à personne chez moi Donner l'accès c'est-à-dire euh, le libre passage. Ah OK. Ah, j'ai des vaches là-haut. On va des vaches. L'équitation c'est presque fini. Agriculture, quand même plus de portable, je, je pense brin. que j'ai beaucoup plus de tech que toi. Ou alors la roue, c'est peut-être plus important. Euh, tu dois ouais, avoir la roue là l'avais de base. Que moi. Ah moi j'avais pas. C'est normal. Euh non c'est pas normal, c'est... C'est comme ça, parce que c'est comme ça, mais... Est-ce qu'à Hambourg on a des mécontents Un peu comme... C'est la base du jeu ça, c'est pas... On va soustraire 4. C'est pas bizarre. J'espère que les Romains ne viendront pas m'embêter. J'ai fait un colon de plus, j'espère que ça fait pas trop de colons en début de jeu. T'as créé plusieurs colons Genre vraiment beaucoup ou pas Non. Pas vraiment beaucoup mais... Plusieurs. Ok. Allez, faites des ouvriers quoi. maintenant. Toi, je sais pas exactement où est-ce que je te mets. Soit je te mets là mais je loupe l'argent. Je préférais qu'il soit sur la côte nord. Et si je loupe l'argent... Est-ce que je ferai une deuxième ville là plus tard Pas sûr. Si je pense me que là... j'ai pas super bien mis mes villes moi mais ça va en vrai. Ouais. Si je me mets là j'ai une côte, j'ai les poissons. Par contre les poissons ils sautent dans la rive et ouais. ils disparaissent dans la rive. <rire> dans la rive <rire> ou dans la rivière Dans les rives. Il y a genre une rive au bord de moi ma... au niveau de ma côte. Il y a ah des ouais poissons qui sautent comme des débilos. Euh... Ah d'accord. Ouais parce qu'il y a une ressource de poissons. Ouais ouais, bah oui. Ouais ils sont censés sauter dans des cases d'eau mais.. Mais ils ont plus pattes, et... du coup, Ouais, euh... ils font des bêtises. Ils ont l'air vraiment débiles. Je pense que j'aurais dû faire des ouvriers plus tôt, moi. J'ai pris trop euh, de temps Moi, j'en ai qu'un d'ouvriers, si ouais, ça peut te. Ouais, bah, je... moi, j'ai tout juste de le créer. Ah, ouais, donc euh, ça vaut la peine de le faire plus tôt. Et là, je vais avoir mon deuxième. Hop. Euh... Ah, ouais. Non, t'es bien en vrai. Bah, c'est pour ça que t'as une difficulté plus haute que moi. Ah, j'ai décroisé quelqu'un. Notre époque, elle connaîtra la paix. Oh, t'es pacifique Une difficulté plus basque. Moi, j'ai une difficulté plus basque que toi. Non, c'est euh... plus ce que t'as dit, Je suis pas pacifique. Bon, bah, peu fait. importe. Euh... Ouais, ouais, on s'en fiche. Ça veut dire à peu près la même chose. Donc lui, je voulais l'installer là, c'est ça Ah non, a ça, là. J'ai pas de choix, hein. Cologne. Faites, ouais, elle euh... va être trop bien, cette ah, ville. Carrière, là. Elle va se mettre bien. Très bien. J'ai croisé deux personnes avec mon bateau atelier qui se balade Qui ça Si c'est pas indiscret. Mmh, c'est indiscret. <rire> <rire> Presque deux qui ont plus de points que toi. C'est vrai Au moins un qui a autant de points que moi, Alors moi euh... je dirais Ashoka et le chinois. Le chinois Euh Kui <rire> Hangui, je crois que ça s'appelle. Je sais pas qui c'est. Kui Hangui Oh là là. Non, je l'ai pas. Ah, d'accord. Je l'ai pas en hein, copain. Alors, le mongol, Gengis. Je sais pas. Ah, tu veux pas me dire en fait Bah non, je te dirais jamais. Oui, c'est ça, bien sûr. T'as trop cru en fait. <rire> Pourquoi <rire> tu veux pas me donner d'informations oh, ouais, stratégiques Je comprends pas. Euh, parce que le but du jeu, c'est de stratégique. <rire> Donc, de pas te donner Il les, donner les infos sur ce que je vais faire. Il la masse, ça là. semble évident. On attend d'autres civilisations Mais qui ça peut bien moi. être <rire> Ça peut que toi On bah, vraiment je place la ville là mais On va faire là, ça je un coup d'œil là Toi tu vas faire une route Est-ce que j'ai les ressources des cas J'ai des cochons je sais pas d'où, c'est peut-être eux, pâturage, y a pas de route, je comprends pas pour du coup. Est-ce que eux ils ont les vaches, Oui. C'est-à-dire que mes villes se relient, est-ce que eux ils ont les vaches Non. Euh. <rire> peut-être que c'est parce que j'ai pas vol découvert toutes les cases d'eau qui correspondent. Mes tours en sont encore très rapides hein. J'ai pas là. encore des milliers de charmants des modernes déplace <rire> heureusement pas encore bientôt bientôt euh, j'espère pas Est ce qu'on a des chevaux à la capitale euh, oui mince je viens te donner une, une information stratégique sur mon empire oh fou là là t'as des chevaux oh là là my god hé là là comme tu dis <rire> oui voilà ça que je voulais <rire> ça c'est pas la meilleure idée ils sont mécontents il faut que je tue de la population ah, c'est par contre après que je fasse euh, le tir à l'arc ou alors... faites le tir à l'arc plutôt à Berlin ils sont contents On va faire une écurie villes euh... Il y a un gars qui a plus de points que moi Pas mal Est-ce qu'il doit y avoir une ville de plus même. Moi j'en vois deux des gens qui ont plus de points que toi Et je vois 4 ah ouais. personnes qui ont plus de points que moi C'est pas compliqué Tu hein. oh. connais beaucoup de gens toi aussi C'est vrai J'ai encore deux villes hein. Je m'étonne me que sais ce sais. soit long J'attends beaucoup quelqu'un par hasard Ah bon je sais pas qui Toi <rire> Ah le bon. que tu m'as C'est bon, parce tu que... vois qui Qu'est-ce que je vois Non mais moi je vois ah. Cyrus, Ashoka, oui, Senten, oui, oui, je César. Oui, oui, oh cool. Et Alexandre le Grand. Et j'essaie de débloquer les bibliothèques. Mais moi tu me vois pas vraiment parce que tu me connais pas. Oui oui, en effet. Euh, Est-ce que je peux faire des cottages Non. Est-ce que je peux couper les forêts on Oui. C'est moi Bah, <rire> c'est toi. C'est toujours toi, ça peut que être toi. Bon, on va faire des routes en attendant. Oh. Je vois quelqu'un. Bon, attends, j'ai pas mis tout, je fais les technologies peu à peu, je cherche pas trop à savoir ce que c'est. Ah, ok. Bah, l'important c'est que tu, que tu aies les euh, nouveaux aménagements quand tu les veux, et etc. Bon, oh ouais. Je sais pas si tu les as, mais... Bien sûr. Alors... Bien sûr, évidemment. Ils ah, ouais, sont vraiment pas loin de moi, en fait. s'en fiche des poissons Il y avait juste une petite rive entre nous deux. Require maçonnerie, il me faut plus de la maçonnerie. Pourquoi les coup... gens sont mécontents Là. chez moi, je ne comprends pas. Parce que c'est pas ouf chez toi. Ils devraient tous être super Je <rire> Par important. contre, d'avoir des des ma... d'appuyer sur le petit bouton rouge. Oui, oui mais je suis en train de tuer. Mais de as as passé 3000 ans. C'est abusé. Ouais, ouais. Bon, au début, ça, j ça plus, va super vite. Passé... vite. Iiii... Hyper vite. Ce qui est pas très logique en soi, parce que tu es censé faire autant de trucs en la... Oh, oh c'est quoi ça Les archers. Tu passes euh, trop de temps et... C'est vrai. C'est peu C'est vrai que c'est pas super logique, mais c'est comme ça. Une bibliothèque. Et si vous êtes mécontent, je pratique l'esclavage sur vous. Ça a pas l'air de les effrayer. pense parce que c'est pas ouf comme menace. Quoi J'ai dit à euh, c'était pas ouf Une vingtaine d'unités de population pour euh, construire des trucs. Ah ouais, ça je sais pas faire moi. Du coup, je cherche pas à faire. Moi, c'est rapide. Attends, j'ai appuyé et le tour est passé. Euh, bon, j'ai cru pendant un mini temps. Avec les chiots, oh Ils ont déjà des chars. Là. Ça va aller jusque là. Pas voilà. des blindés hein, des genre des. Ouais, j'avais compris. J'en ai aussi des, des, des petits chars. Hein. Moi, j'en ai pas du tout. Hein. Les gens me proposent des de libre passage, mais pour moi ça veut rien dire libre passage. Alors que pour eux ça veut dire quelque chose, enfin ça vaut un petit peu quoi. Pour moi ça veut dire accès à rien chez moi quoi. S'il y a deux cases qui sont sur une île a dit auxquelles ils ont accès sans bateau. Parce qu'il y a personne qui a des bateaux je crois, hein, à part moi. Moi j'en ai pas. Ah et mes oh. voisins ils ont pas l'air d'en avoir... Tu ce que j'ai là-bas, incroyable. Hein. Je serais bien une mine. Je peux, ouais. Ça c'est parfait. Il me faut la mine d'argent aussi. Euh... Mais c'est long Si je fais ça... C'est vraiment court. De un... ça nous met pas de... Oh. On va pas couper la fleur, je on va faire une ferme. ferme. Ok, je vais faire ça. D'ailleurs, ici, il leur faut une bibliothèque plus qu'une caserne. Dans mon pays, on a d'abord appris à faire des casernes pour entraîner nos unités militaires. Avant de savoir Et après, bien. Euh, on a appris l'écriture et on s'est dit, oh tiens, c'est marrant ça. <rire> Ils sont vraiment tevé chez toi. Ah là là. Ton tour a été rapide pour une fois. Je suis choqué. Non, ça m'arrive tout le temps. Mmh. un tour rapide. Euh, faisons une écurie, histoire de faire des bâtiments. Ou alors un, un colon. Ça, des chevaux, moi j'ai pas de chevaux, j'ai des cochons, eh pas de oui. chevaux. Que vraiment, pff, Mais est qui est vraiment... Mais dans, dans cool. ton secteur, t'as des éléphants, des éléphants de guerre. Euh... Bonjour les gars. Je <rire> sais pas où tu vas aller, toi. Ouais, non, j'ai pas de chevaux. J'ai exploré jusqu'à loin, des en pas fait. Pas dans la région, oh. jusque-là. Ah non, pas tellement euh le, le, le, le, le, le. faut que, que j'appuie sur ce bouton rouge en fait mais c'est tout le temps, temps quand coup qu j'attends j'attends j'attends yes. euh J'ai je sais pas du tout ce que j'ai fait si je sais mais du coup normalement ouais je me mets bien Alors on avait dit. Ah oh non, je peux pas m'installer si bas. On va s'installer là du coup. Oula, ou oh non est-ce que je veux cette ressource là. Les Romains là. ils sont. Peut-être là. Ah peut-être là. Sais plus. Je sais plus quest Ce qui est drôle c'est trait... que tu parler. S'ils ont de la culture ou pas Non ils ont pas de culture mais genre. je vois pas du tout mon écran du coup. Ah mmh. les Romains ils sont en train de de, de... de... de s'installer dans des emplacements que je me serais bien réservé. Oh, c'est triste, ça. Euh, c'est triste, c'est triste. Je ne pense vraiment pas, hein, mais... C'est dangereux dont moi, des Super rapide, mais j'ai fini mon tour, là. Moi aussi, regarde. Donc, tout est en automatique oh, ouais, chez, est moi. chez moi. Peu m'importe. Ah ouais, en fait, c'est super. J'ai hein, cette ville, là. Euh, va là-bas, puisque toi, tu arrives. Ah, en bas. Ah ouais, ils sont déjà en bas, eux. Oh, zut. L'esclavage, hmm. je sais pas s'il y a un risque à pas éclairer les provinces là-bas. Lui il va s'installer là, commence à couper la forêt. Heureusement, j'ai réussi, à... réussi à installer Tokyo avant, c'était limite. Hein. Avant quoi Avant que j'y prenne tout l'espace. Avant que J prenne tout l'espace Non mais que les ennemis prennent tout l'espace D'accord Ils sont super bien installés en fait ah, les, les cochons Enfin les Les copains On <rire> a ah. le libre passage c'est vrai Ouais bah l'IA elle prend d'abord les, em les emplacements qui l'intéressent le plus <rire> Oui mais non ça You're me va pas Et après elle se dit Peut-être que j'aurais pu lui laisser Ah j'ai des chevaux qui ont pas de pâturage là Mais c'est parce que c'est pas dans mon terrain ça va bientôt l'être, attendant. <sus> C'est toujours ce des trucs de qui ça. se produisent un super longtemps. Et souvent comme ça au début. Alors moi je voulais faire un cottage. Loin d'une rivière. Elle manque une carrière. J'ai pas la monarchie. Oh mais ils sont installés partout. Et mes colons ils prennent 25 tours à être faits, c'est incroyable oh, Ils sont des prétoriens Oh lolo. La situation sécuritaire de notre pays risque d'être compliquée On va continuer à faire des chars pour l'instant Là je peux rien faire, ouais euh, Là-bas il, restera une bonne ville à faire Bien, il me fait de la thune mais c'est tout ce qu'il fait hein. là -haut, Il en restera là-haut aussi J'ai y a mes ville qui est très peu intéressante C'est dire que non euh, Je crois que... Non c'est bon bah, bah, je, bah, bah, je crois bah, bah, qu'il avait bugué bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Ah non ils ont installé une ville Fait chier Fait chier Oh. Ouais, est-ce qu'on s'installe là Bah, ils m'ont tout rigolé, dit hein. là c'est rien à faire. Il a raison, hein. Très intéressant. Bah, il a fait 3 villes, hein, mais... Non, il a <rire> fait 4 villes, je crois. Mais à des emplacements que tu voulais. Bah ouais, c'est des villes intéressantes sur tout ce qu'il a fait. Et j'ai pas de colons, moi. Oh, mais très bien. Une là. Appuyez sur le petit bouton. Je pense que j'ai fait mon premier trop colon un peu vide en fait. Peut-être là. Et du coup, je me retrouve avec un colon, mais pas trop d'utilité quoi. Attends, j'ai un souci, je sais pas du tout où placer mon colon. Il a pas l'air de me détester, mais quand même pas mal quoi. On peut pas plus se reparler que ça les PNJ. Si on peut plus faire parler. Il y en a un qui. Là, d'accord. Et l'autre. Conseil de l'installer là, mais je veux pas de ces cases là, moi. Je bon. l'installerai bien. C'est long, hein même. Je sais. Hop, j'ai fini. J'ai eu le temps avec tous les copains. J'ai fini mon tour Moi, moi aussi C'est super rapide Ah ouais, des fois ton tour il est rapide toi eh Ouais, ah. bah, J'ai des greniers maintenant Ça c'est génial moi ouais, j'ai aussi fait des routes là-bas C'était rapide Ma plus grosse ville elle a beaucoup de trucs hein, mais ça suffit pas Elle a beaucoup de trucs. Non, elle a beaucoup de nourriture mais elle a pas beaucoup de marteau donc c'est galère. Oh, on va essayer ça. Je pense que ça marchera pas mais J'installe ma ville là mais c'est un peu compliqué. Il oh, n'y a pas de forêt, j'ai cru. Je pensais que les bottes étaient moins fortes. Mmh, ils débrouillent bien les ah, bots Ils ne sont pas des huiles. Ils se débrouillent plutôt bien quand même s'arrange pour me saouler ah ouais, non mais je peux pas construire en fait je me suis fait avoir cette fois-ci. C'est qu'il y a sa ville là, sa sa ville là et du coup je peux rien faire. Il hein. mmh. est déjà presque au centième tour. Incroyable, bravo les Tu parles pas beaucoup. Euh, Je suis concentré. C'est le moment très de s'arrêter pour, pour ce très. premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve bientôt dans le suivant.